On a un comité de quartier qui existe depuis 2008 et qui a, disons, une vision générale pour l'avenir du quartier. Donc, un quartier où il n'y ait pas d'exclusion, où il y ait effectivement du développement durable, de la convivialité, une mobilité douce sécurité par exemple sur les trottoirs. Il s'agissait pour, pour le comité de, de créer un peu de cohésion dans ce quartier, de sensibiliser les, les habitants au développement durable, à la récupération, à la, une meilleure gestion des, des ressources. Et nous avons donc obtenu un subside de, de, de la ville pour distribuer des, des fleurs, pour verduriser les environs, le quartier. Des compostières également ont été installées dans différents bâtiments du quartier. La plantation, bien sûr, euh, la blanda, des et, des arts, arles, voilà. et puis la plantation de plantes grimpantes sur voilà. diverses façades du quartier. Donc on espère que le printemps et la pluie vont faire leur œuvre et que notre quartier sera plus vert qu'il n'était avant. On a une idée, euh... oui oui Merci. Alors c'est le summum du projet, je dirais. C'est effectivement créer une, une fête de rue, il y en a, il y en a très eu peu. Donc c'était vraiment essayer de recréer quelque chose, créer un peu de cohésion sociale dans ce quartier, et puis un peu beaucoup de convivialité. C'est une excellente initiative pour que les voisins parviennent enfin à se rencontrer et à mieux se connaître.